entrer dans l'antre du dragon à trois têtes. Voici ce que vous voyez. Une caverne sombre, remplie de cadavres puants qui pullulent un peu partout. Une forme encore plus sombre, un peu au fond. Aux dents acérées, aux griffes, tachées du sang de ses dernières victimes, à la laine fétide. Qu'est-ce que vous décidez de faire Alors moi, je propose d'essayer de négocier avec lui pour voir s'il victoire de nous céder son trésor. C'est un... c'est un dragon, carboom. Non mais on fonce dans le tas et puis c'est tout mais, mais mais, non, ça va pas marcher, on va juste crever comme les trois connards juste avant nous. Euh, attends, euh, pour rappel, c'est un dragon. Je propose qu'on essaie d'abord de négocier, et puis si ça marche pas, on tente une approche plus violente. Non mais voilà, si ça marche pas, on tente une approche plus violente. C'est pas mal, mais c'est pas encore ça, hein, Carbone. Moi j'y, on lui fonce dans le l'art... Et merde Non mais c'est pareil, la dernière fois t'avais merdié, t'avais niqué le vieux mèche alors mais que. Mais j'ai que ses vagues Mais il y a une case secondaire, ça se trouve le tavi aussi les caisse secondaires Mais je vais me faire du cuir avec Du cuir, tu vas faire quoi avec du cuir Mais bon allez, je vais me faire un deuxième partie, oui Mais rien de mon problème à coup d'épée Et toi ça coûte big quand tu règles tes problèmes Ça veut dire quoi ça La princesse sort Tu veux que je t'en rappelle, la princesse Elle est enchaînée des habillés, j'étais censé faire quoi On fait quoi Changeur Je trouve un sort de repousse dentaire. Attends. Ça va Bon, bah. Attends, attends, attends. Il y a peut-être un piège. Je vais utiliser ma magie pour voir s'il si y a un sort caché. Si ça te fait plaisir. Si. Hum. Bah alors je sais rien du tout. tout. Bon bah ouvre-le. Ah ah ah ah je suis pris des chardes ah Les... Bon bah on y va hein. Attends, c'est quoi ça Merde Il m'a glissé des mains c'est pas ce bordel! Putain, mais qu'est-ce qui se passe? L'aider! L'utilise-aider! Scar! Caporal Scar, espèce de petite merde! Allez, on en bataillon. On se met tout de suite en rang rep pour reprendre ce point de contrôle. L'appel du devoir, ça n'attend pas. Attends, l'appel du devoir Mais là, qu'est-ce que tu tires C'est pas suffisant. Ah Mais je te demande putain Forme de biche Oh. Euh, c'est marrant, j'ai cru que j'étais euh... dans Call of Duty à un moment donné. Et je m'en rends bien, moi. Bon. Les dés Le dés Où t'as mis le dés C'est toi qui l'avais J'ai mis où mon dé demain Ah bah il euh... est là. Alors, c'est parti. NON Salut les gens et bienvenue sur GeekWorlds. Amateur de gaming. Dame de JDR. Pas tenu de cinéma Eh bien ça tombe bien car nous aussi. Et donc cette chaîne est faite. En tout cas n'hésite pas, hein. clique sur ce que tu veux, on t'expliquera après. Non vas-y vas-y, clique, clique. Maintenant là, tout de suite. Prends le JDR. Le JDR c'est bien. Non, non, pr prends le gaming, c'est un art. Non. Prends le cinéma, tu vas voir. On discute une dernière sortie. J'hésite toujours. Pas grave. Tu peux toujours regarder nos vidéos et choisir après. Bon ça, rien de plus simple, il suffit que tu t'abonnes et tu <rire> rattrapes rien. En tout cas, on espère te retrouver très très très très très bientôt sur GameWorld Game Abonne-toi.